J'ai passé une partie de mon enfance en Iran et au Liban. Ensuite, j'ai fait les écoles en Suisse, à Berne, au fond. Et finalement, après le bac, je suis allé faire mes études d'architecte à Lausanne. Par après une ou deux années, j'ai changé à Zurich à l'école polytechnique de l'université de, de Zurich. C'est là où j'ai terminé. Pendant ces, tous ces années, 20 ans, euh, ma mère est restée au Liban avec son deuxième mari, un américain. Et donc, pendant ces 20 ans, j'allais toutes les années je suis allé au Liban, à Beyrouth, pour passer mes vacances d'été et, et, et hiver, pour, pour Noël aussi. Donc, euh, après avoir terminé mes études, le Liban m'a été devenu comme une deuxième patrie. Je suis allé donc au Liban et là, j'ai travaillé sur plusieurs projets en Jordanie, en Arabie Saoudite, je cherchais un peu partout du travail et puis finalement j'ai trouvé une société suisse qui s'appelait Alu Suisse, comme France Alu France, il y avait Alu Suisse. Et pour, pour eux, j'ai travaillé une dizaine d'années dans différents pays, Moyen-Orient et autres, en Arabie Saoudite, en Irak, Nouveau. Avec ma famille cette fois-ci, donc euh, avec ma femme et mes, mes enfants qui étaient tout petits, euh, une année et trois ans. Et donc, ça s'est arrangé très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé d'être euh, dans ces pays. J'ai pu euh, reprendre un peu mon arabe que j'avais oublié. Après une dizaine d'années là-bas, j'ai eu euh, la chance d'aller travailler sur la côte d'Azur pour une autre société suisse, on a construit des, des différents projets, hôtels à Montelieu etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai pris un peu goût de cette partie de la France. Et le hasard ou la coïncidence, je ne sais pas comment, il y a une vingtaine d'années, j'étais avec un groupe d'artistes peintres. Donc je faisais la peinture comme hobby. Euh, deux semaines par année en participant avec un groupe pour aller soit en Provence, soit même euh, deux semaines euh, en, en, en Cuba. J'étais donc dans la région d'Apt, je crois vers Viens dans, dans le Luberon, et un des participants m'a dit « Est-ce que tu veux venir le week-end prochain avec moi à Uzes ?» J'ai dit :« U quoi ?» Et en venant à quoi j'ai vu sur, euh, dans ces dossiers qu'ils avaient à cette agence la photo de l'entrée d'une maison de village avec euh, une voûte avec euh, le crépi un peu euh, un peu déjà usé, un peu vieux, et j'ai dit à tout hasard est-ce qu'on peut visiter cette maison? Alors euh, je suis tombé amoureux de cette maison et finalement je l'ai acheté. Donc euh, j'ai bien retapé cette maison et j'ai laissé pas mal du comment dit, du, de mon cœur, du sang de mon cœur pendant une dizaine d'années, mais euh, je venais très pas très souvent parce que j'étais encore engagé dans mon métier à 200%. Donc, c'était seulement les deux ou trois semaines de vacances où j'ai passé avec ma famille. Mais après dix ans, il n'y avait plus rien à retaper. Et euh, après dix ans, c'était ma retraite qui s'annonçait. Alors, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et finalement, j'ai trouvé cette maison... Euh, à, Bellevée, à Il n'y avait plus grand-chose à retaper. C'était déjà habitable. Mais il restait quand même pas mal de parties de la maison. Il fallait revoir la toiture, refaire les planchers, refaire des salles de bain, etc. etc. Alors, euh, après trois ans, j'ai bien retapé cette maison et je me suis rendu compte que c'était finalement cette maison et pas celle de la Bruguière que je devais garder. Parce que à la Bruguère, c'était la maison, enfin la chambre que, qui était la plus belle, elle était au troisième étage. Donc, avec des escaliers qui étaient plutôt des échelles, c'était pas très pratique. C'est mes dessins de, de la Tanzanie. Les portes de Zanzibar, comme il y a des portes de Bistrot de Provence, ça c'est les portes de Zanzibar. Je crois que c'était vers, vers avril 2007, dans, dans la salle polyvalente on était une dizaine qui ont exposé chacun ces, ces, ces, ces choses et je me rappelle euh, moi je n'avais qu'à fournir euh, je sais pas je crois trois ou cinq euh, peintures des aquarelles euh, que j'avais fait de la région et puis tout le monde m'aidait à accrocher les, les tableaux donc c'était très accueillant euh, L'ancien maire avait prévu d'agrandir la bibliothèque d'une vingtaine de mètres carrés. Et Alette Robin s'est rendu compte avec son premier adjoint euh, euh, Françoise euh, de Paris que en faisant un agrandissement de 120 mètres carrés, pas de 20 mètres carrés, en faisant une médiathèque que ça ne coûtait la mairie pas plus que les 20 mètres carrés d'agrandissement de la bibliothèque. Alors, euh, on m'a demandé de faire les premières esquisses, en marquant bien qu'est-ce qui était existant en, en noir, qu'est-ce qui était nouveau en rouge, et qu'est-ce qui était à démolir, par exemple, des, des ouvertures de murs en jaune, et j'ai donné ça à à la mairie, à Madame le maire et puis son adjoint. Et je suis parti en Suisse et j'ai vu que les deux dames, ils étaient vraiment derrière ce projet. Puis je crois c'était en avril 2011, la médiathèque était terminée et puis j'ai eu l'honneur qu'on me demande de faire, d'être le premier de pouvoir faire une exposition. Et j'ai demandé. Guy Bourne, qui est devenu entre temps un, un, un ami à moi, s'il voulait bien participer à cette exposition, parce que les sculptures, euh, ce qu'il fait, et les, les aquarelles, ça se marie très bien. Donc, avec euh, cette exposition, je suis venu en contact encore plus direct avec les gens du village que je connaissais pas très bien, parce que quand je venais ici, c'était pour faire les travaux, puis je partais nouveau en Suisse. J'avais l'impression, après trois après ans, quatre ans à Belvesé, je connaissais autant du monde que, que je connaissais après dix ans à la Bruguère.